Non. Donc je peux faire un fort ici. Comme ça, quotidien. Je... De toute façon, moi je fais des forts mais ça, ça sert à rien. Je fais des forts mais ça, ça sert à rien, ouais. -là. Ici, je vais pouvoir m'attaquer ma fille, mais le cuirassé va faire mal aussi. Le cuirassé ça fait mal. Hein. Ça fait mal le cuirassés. Et l'unité, ça, c'est ça, celui-là? J'ai sorti! J'ai tenté! J'ai tenté. Ici, si, il a un truc là. Il a bougé. Donc, ici, bah, je pourrais l'attaquer là. Que tata, c'est bien c'est bien. J'ai tenté. Donc, si je le fais revenir. Et. Alors, terminé. Les penseurs les créateurs entiers se réunissent pour partager leurs idées. C'est projets. Un total. Moi, je suis deuxième, donc ça veut dire que je suis. J'ai à la fois un âge d'or et une doctrine gratuite. Donc très je... bien. Et lui, euh, qu'est-ce qu'il en plus Il gagne 100 Alors, Je sais pas combien ils ont en doctrine, mais bon, c'est très chiant. l'heure euh... plus simple, non C'est dans je sais pas combien de tours. Euh, idéologie. Ajoute un principe. Le coût d'achat en outil diminue 33%. De plus, de, 50, de plus. de civilisation accueillie à l'apparition d'écrivains, d'artistes, d'un musicien. Double la vitesse des technologies d'espions Oui. Bonheur local pour chaque château arsenal. Ah, ça peut être bien ça. les merveilles nationales. Ça peut être bien ça. Ça augmente bien mon bonheur, ça. Parce que j'aime bien, j'aime bien les. Forcément, bon, hein. tout ce qui est château, etc. J'en fais tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Fort. Ici, je ne possède rien du tout. Il faut que je fasse un chef-d'œuvre. C'est très bien. Vous avez vu une œuvre C'est très bien. Voilà. Ici, je vais me déployer et tirer sur la capitale sur la capitale sur l'asile attaquer ici je me fais attaquer donc il faut absolument que je l'extermine et j'ai carrément même envoyé jean michel je peux toujours soigner je peux hein. mais j'attends je pense que lui il va avancer il va essayer d'exterminer mon gars ici j'avance parce que j'ai pas envie de crever Ici, je bombarde parce que j'ai pas envie de crever. Et ici, je me demande si je peux directement bombarder. Oui, je peux. Donc, je peux même l'avoir ce tour-ci. C'est un ordre. Je peux l'avoir ce tour-ci, c'est très bien. Comme ça, c'est terminé. J'envoie le fusil. Alors, d'abord, je me demande si je peux déplacer. Non. Non, quel con, j'ai fini, hein. Allez c'est parti, c'est un ordre. Voilà. Terminé. Euh, pour l'instant j'en fais une vie de fantoche. Mais ici, 11. c'est pas grave. grave. j'ai prévu pour. J'ai prévu pour, franchement, c'est pas grave. Ici je possède toutes les cases. Banane, Banane. Ici, euh, bah, du coup je peux envoyer des ouvriers. Ça me fait des trucs à faire. Le ils ont rien fait hein Ils ont rien fait du tout. On dit que moi j'ai envoyé. J'ai fait deux villes. Hein. Deux villes. Bah ici je veux me faire un tribunal. il faut que je possède une ville ici pour euh, envahir Stockholm. Et puis Stockholm aussi le devoir l'accepter. C'est très compliqué. Hein. On est que la ville là, je m'en fous, hein. si je suis c'est juste une ville pantoche quoi. C'est juste pour avoir plus de pression sur les autres nations, c'est tout. Euh. Bah, si j'avance. Euh. Quelle est l'unité qui en aura le plus besoin sur le prochain tour Euh. Bah, je peux. Ici, je l'attends, quoi. Bah. Non, je l'ai pas. Mais c'est pas grave, ça me fait des dégâts en moins euh, que j'aurais, parce que je pense qu'il va attaquer une de mes valises. Et que euh, ici, c'est quand même important comme truc ici je vais me soigner, ici ben, je vais terminer de me soigner et ici on va passer un tour. projet terminé, 4-4 terminé sur le C, ok, d'accord Votre cavalier a pris 57, 6 dégâts le ciel sera mis pour... Euh... Bah, ça, ça m'intéresse vraiment oh, c'est moi qui l'ai mis <rire> chaque merveille naturelle peut passer et non plus 5 et lui comme il aura lui comme il aura euh, 100% bah du coup bon, je refuse en fait ouais on peut vite changer de décision alors engager mes délégués oui le truc j'ai pas vu ce que c'était mais bon enfin, on va voir euh, école publique ouais musée moi je pense que je m'en fous école publique ici il me faut des écoles militaires ouais la ville a possédé un dépôt d'armes oui et était plus 15 oui, d'accord. Opéra, dépôt d'armes. Moulin, vent, chantier aval, dépôt d'armes. dans une construction. Ici, il me faut des unités. Un temple Passe bien ça. Un temple c'est cool. Ici. ben. ici je vais propager ma religion. Un... Alléluia Et voilà, ma ville est religieuse. Cette cette ville, c'est pas la mienne, mais bon, on fou. fout. Là je vais peut-être aller du côté.. Oh mon putain. Je vais aller du côté de... faire enfin, la paix avec Prasiliva. Mm -hmm. Ouais ça, je m'en fous. Je m'en fous moi. Je m'en fous. Et puis si, si je l'élimine, il n'y aura, aura plus de joueurs, hein, c'est fini. Il, il, me, il me lèche les bottes là, c'est très bien, vas-y, continue à m'échanger les bottes. Moi je préfère les gens qui me lèchent les bottes plutôt que ceux qui m'embêtent. Oh, merde. Vraiment. Un fusil une proposition à mon avis lui il va pas être content ouais, oh. alors site hiérarchique non promulgué oui parce que moins 6 quand même ça fait désormais actif donc je sais pas ce que c'était embargo pour la Suède ah, j'en ai le soutien de 6 avons la même idéologie et eh oui du coup comme ça si je refuse un de ces trucs actuellement plus 3 pour les merveilles mondiales je sais qu'on c'est con qu franchement oui donc du coup ça fait que c'est une merveille un truc de fou euh, aucun commerce avec la Suède comme moi j'en ai fait plein mais lui il en fait plein aussi donc moi il augmente hein, mais bon aucun bonheur pour l'ivoire, le personnel. Ça, c'est moi. Alors, du coup, moi, ça m'embête un peu. Et euh, aucun commerce avec la Suède. Oh, sympa, ça. Parce que la Suède, c'est pas cool. Bagné la ressource de luxe. Non, savant. Site. Non, région mondiale. Faites une religion mondiale officielle. Les civilisations dont la majorité des villes sont adeptes de cette religion reçoivent deux délégués supplémentaires. La religion se propage 25% plus vite et sa ville sainte profite d'un bonus de tourisme de 50%. Religion idéologie mondiale non pas encore. Taoïsme. Islam, la Corée. Bah le taoïsme celle c'est moi. Hein. Engager proposition, oui. Une unité a su su su su su suffisamment d'XP. Euh, la puissance de combat plus 15% lors d'attaque au corps à corps contre les unités navales. C'est bien. Naval, c'est cool. Contre les villes, leur volée est égale. Ah, c'est bien ça. C'est bien, mais sa prochaine ville, c'est pas une ville. Euh... C'est vrai. Donc, du coup, là, ça, ça sera surtout des unités en fait, pour avancer. Et peut-être ma frigale. Ma frigale, pardon. Je pense que je peux le toucher. Ici, juste ici, hein. je peux en avoir qu'une seule. Ici, il va falloir que j'avance. Euh, puissance contre les de retrancher les villes. C'est très bien ça. On va avancer toutes mes unités. Ici, il va falloir que je fasse le tour. Que je me mette autour. Ici, je vais juste aller du côté de bidule. 9 tours. Bon enfin, 9 tours c'est quand même beaucoup. Hein. Ici tu te sauvegardes. Ici.. Euh, heureusement j'en ai pas vu, je sais pas combien. Hein. Défense contre les unités à distance. Ouais. Ah si c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh, accidenté, c'est où ça Autour prairie, dans ce cas-là. Plus 15% allez, on avance. Ça c'est un peu idiot. Hein. Ici. Euh s'il si, a rien fait dans sa vie en fait. Une connexion urbaine entre Signature et Varsovie a été établie. Donc ça veut dire qu'en fait... Parce qu'en fait quand tu mets port, faut que je mette port pour une ville et une autre. Donc là, il là, construit une banque. Bien. Je m'en fous un peu. Mais c'est trop bien. j'ai pas le contraire, c'est très bien. J'ai trouvé que le précédent troisième combat était assez débile. C'est bien. Va te manger des oignons. Va manger des oignons. Moi, je m'en fous. C'est pour moi. Hein. Moi je m'en fous des idées d'autres. Des, des hein, franchement. Quoi Il m'a détruit mon idée. Comment il a fait ce bâtard Ah non. Je venais d'arriver et puis ma. Oh... Bien joué, franchement, bien joué. Je vais gagner un truc, et me la faut faire. Il ah, n'y ah. a pas 36 trucs. Hein. Après, je pourrais faire ça pour les pièces de rechange. Hein. Statut de la liberté, mais ça, ça m'intéresse nettement C'est comme ça que je pourrais faire des balistes et puis à la fin, je pourrais directement faire des balistes. Celui-là, façon. On... Ouais, mais c'est comme ça, ça me. Électricité. Attends, je vais regarder. Je vais regarder quand même ce qui coûte le plus. 10, 15. Enfin, je vais prendre le 15. plus, ça coûte plus cher. Enfin, je offrir, ça coûte plus cher. Voilà, je le sais. L'art moderne. L'art moderne, j'ai déjà des trucs. Une capitale, ok. J'en ai si qu'à sur une promotion, je sais, oui. Tac, ça je le savais, je m'en une euh... commerce, exploration, exploration de l'homme Adopt... euh... la 2e de 10% lambda en empire... tant que l'empire et heureux et développe la tour de porcelaine. Fait... c'est bien puis ici ça me fait beaucoup plus ça veut dire que... non c'est bien, c'est bien, c'est bien que je fais plus vite là mais carrément plus vite 10 fois plus vite c'est quand même pas mal euh, l'école enfin le 10 fois j'étais de la merde hein, c'est que je suis euh, le zoo le zoo fournit plus de bonheur fournit plus de bonheur je crois enfin, moi j'en sais rien moi je, je le fais, euh... je fais par rapport à ce que je pense ici ma route est terminée c'est cool Euh, ici il faudrait que je fasse des trucs sympas là. ici Ici, ouais il a bien joué il a bien joué franchement j'ai compris hein, que j'ai compris très très tard mais il a joué il a bien joué euh, ici je vais le déconner de... je suis pas à côté je vais explorer il n'y a pas de ville ça va ça va, ça va. Je vais reculer. Bon, ici je m'en fous, un hein, truc fou de fou. Hein, voilà. Ici je vais avancer. En fait, je vais juste faire ça, ça. S Il faut encore que je me soigne. Ici. Ici, je vais avancer comme ça, et puis attends, ici, ici je peux faire ça, et ici je vais faire ça. Voilà, magnifique! Non, il n'a rien, il n'a rien. Je suis... enfin, je vois rien ici, hein, mais je suis sûr qu'il n'a rien. Il n'a rien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux faire le coin. ici? Bah, dans le monde actuel, je peux le faire. Ça arrive. Et les gens ils bombardent comme ça, pourquoi on n'en sait rien, mais bon, bah à Stockholm, il est comme, dans le mal, hein. ah, dans le mal, c'est plutôt moi là qui va devoir bombarder l'unité. Euh, D'ailleurs, je vais payer des unités le tour d'après. Oh, là, là. C'est fini, adieu. Ah, Dieu, mes canons. Vous étiez en parfaite. Collision D'ailleurs, ici, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de fou. Heureusement que j'ai tout décalé. Ah, bah, très bien. Tac. Je vois, il ne fait pas à fond. Normalement c'est à fond. C'est marqué à fond, c'est à fond. rien ici tu nages qu'est ce qu'il veut il est moche en plus ah, c'est son canon canon c'est un peu nul hein. Le gendarmerie oh, ça c'est intéressant Tour de porcelaine. Vous allez découvrir l'arsenalisme. Nasse, Je vais peut-être modifier mes couleurs. Structure en bas. Je vais peut-être faire Tour de porcelaine. Et le North Walsh, North ici En deux tours, ça va. Mais en haut, je vais pas faire le nord. Walsh, Peut-être un port. Colisée, ça fait, ça fait. Des gens contents, ici le Nord University très bien, forcément. Euh, parce que sinon j'ai rien d'autre en fait. Université. Et ici je vais payer des unités. Acheter un QRC. Mais non À la jour où euh, bah, j'aurai des problèmes, bah, je serai content. Oh, quel, quel idiot! Quel idiot! Franchement, quel idiot! Ici, je vais peut-être me déplacer, hein, parce que bon, il n'y aura plus rien à faire. Déplacer, ai en plus, toi, tu vas aller à. Euh, je si ça sert à rien. À Alexandrie, on va tester. Alexandrie, il n'y en a, a que 4. Il n'a peut-être pas de, Bah de merde. Bah si merde. Euh... J'ai pas, j'ai pu le, le menter. Ça là, me saoule. T'as plus le mot en tête c'est très chiant. Juste regarder si j'ai reçu des messages sur Discord. En même temps, de façon connectée. Tiens, tout le monde de co là J'ai mis un petit message, c'est terminé Non c'est pas ça C'est Aucun problème euh... Ici je me souviens toujours Ici je fais rien Ici j'ai peur euh... Ici si j'attaque Trop tard Après une longue de... Kaboom Ils sont liés avec personne Bah tant pis, trop tard Bah si j'ai fait une connerie, hein. c'était magnifique ce... Magnifique QRC que... Bah je me suis fait goûter. Parce que je voulais acheter des unités, mais je j'achetais pas les résultats. J'ai un peu de mauvaise humeur. Oui. Alors, toi, tu attends 5 minutes. Ah, ici, il y a des Il a fait Stone Age. C'est lui qui l'a fait. Il a fait Pyramide. Oh, putain, t'as wow hein. vu tous les trucs qu'il a fait chez lui. Waouh! Et j'en sont contents quand j'aurai ça. tous les trucs qu'il a. Tous les trucs qu'il a. Bon, ici, lui, il fait alors que lui. Bonjour, je l'envoie. mon Comment ça va? Tiens, je vais faire le connard, moi. Mais oui Bon, bref, ouais, je m'en fous, hein. c'est juste euh, pour le connard, mais bon. Sinon, Ah normalement... oh, oui, c'était pour enlever son général illustre. oui. oui je vais faire avec lui. Là, il faut que je m'avance pour euh, exterminer Galès. Le mec, il, il était d'accord pour ma religion, mais bon. Bon, bon euh, il, il se fait avoir avec les autres, alors fous. C'est bon pour lui on va défoncer le visage bon de toute façon ça sert toujours hein, c'est un peu chiant quoi c'est ça en fait qui lui fait plus peur mais c'est normal, c'est un insulte, j'espère que ça va pas faire de conflit. et ben si Si, hein, moi je vais essayer de faire une victoire militaire, hein, monsieur. Alors je vais voir ce que ça va donner le rec, hein, parce que bon, c'est intéressant, hein, franchement. Alors je vais peut-être fermer ma porte, parce que comme ça il y aura peut-être un peu plus d'écho. Ok, alors on va quand même enregistrer la partie au cas où... partie solo Casimir 3. Hop, je n'enregistre pas sur le stream plan pour l'instant. Putain, j'ai chier. Je peux toujours envoyer les artilleries de mes villes. Ah, c'est beau, c'est très très beau. Allez, on tente. On tente, on tente. On peut toujours essayer de tenter. Lui! de dégâts, mon dommage Bon par contre euh, 24 puissance de 24, 24. Moi ma vie elle fait plus. 24 c'est autant. C'est ma vie. 74 il a 87. Ouais, il a une bonne ville hein. Elle est pas, elle est pas nulle sa ville mais il n'en a qu'une seule. Il en reste qu'une seule. Alors, bon, je suis peut-être allé aller trop vite. 24. Oh, j'ai pas, j'ai pas arsenal et tout. Non mais lui il avait la grande muraille. C'est pour ça que j'avance pas vite dans sa ville. Euh, Qu'est-ce qu'il peut faire Je sais rien moi, putain tu fais chier toi tu fais rien. Je, je c'est. c'est. c'est un mélange en plus. Pas de politique Non. Politics. Si j'avance mon unité. Je vais l'avancer, je vais carrément la mettre ici, je suis bien avancé. Hop, ici rien. C'est bien. Ok. <rire> Maurice Nazo. Je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Ici, mais one shot, t'as vu quand même one shot. Attaque Kiski. One shot. Donc en fait c'est pas avec lui que je vais finir. Le one c'est magnifique. Puissance avec le one shot. shot. J'ai plein d'unités, hein. je pense que je vais y arriver, hein. je le pense aussi. Je le pense. Si j'arrive pas, franchement, c'est un foutage de gueule, pas possible. Mais il y avait quand même plus de culture ici, hein. je sais pas ce qu'il avait fait comme euh, truc. Hein. Euh, université publique, Opéra, merveille il a fait le Colosse, hein, pas mal, pas mal. Donc ça veut dire que c'est une de ses un premières signatures. C'est Gna. C'est Gna. C'est du, c'est du langage que je ne connais pas. C'est du langage que je ne connais pas. Le respect, il est haut dans ton cul. Non, de toute façon je fais chier à tout le monde, moi, je suis un connard. Putain lui il va m'attaquer il va m'attaquer il, il, il va quand même pas m'attaquer lui. Oh, bah si il m'attaque je suis un peu dans la merde parce que moi je peux pas me mettre en guerre contre les stétas je sais une partie où mon père avait attaqué dès les premiers tours les stétas parce que tu sais en gros sa ville était là sa ville elle, elle devait être quelque part par là on va dire sur une case hein. sa ville était là on va dire hop et la stétas était là il y avait un sacré problème quoi c'est à dire il y avait des montagnes tout c'était bien entouré tu te dis bon il a fait le grand phare c'est juste un phare normal non, le grand fin était le plus grand. Bref, euh, ici on attend et on va voir ce que ça donne. J'espère que j'espère mon, mon coup de pif va jouer en ma faveur. La sud est dans Egypte. Ah, un coup de pif qui marche pas. Il n'a pas marché, mon coup de pif. C'était à s'attendre, c'était à. Fallait s'y attendre. C'était à s'attendre de rien dire. S'il vous plaît. Parlez-moi le français! Achat automatique de la foi, oui. Oh, il il m'a acheté quoi en fait? C'est bien, mais je le vois pas. Il est où? Faudra dire, arrêtez es... de Tu, tu, tu, tu, tué... Es... Bref, on va défoncer sa ville. Ouais, mais pour ça, on va pas y arriver. Moi que je fais ce sacrifice pour y arriver. Allez. Allez, on y va. Allez. C'est un ordre. De toute façon, elle me sous unité, elle me ça sert à rien. Bonsoir, je suis mort. Je lui ai fait du dégât. Ici C'est pas ça non il me manque encore un tout petit tout tout tout, tout petit peu je le vois hein c'est visible Mais c'est ça me fait chier je, je faut que j'envoie mon IT ici je l'envoie aussi mon IT Pour rembourser les frais et puis peut-être que je ferai une autre vidéo pour tuons la su... Là c'est là c'est tuons la Suède La Suède j'ai déjà appris un truc de la Suède mais c'est tout Et là ça va être voilà, on tue la Suède, hein, Claire, clairement, enfin, clairement. les Suédois. Ils n'ont pas été sympas avec papa, alors, forcément. Et moi, je veux un musicien. C'est un écrivain ou un musicien, je sais plus. Veut un marché. Un me mec qui fait des marchés, là. Lusarillustre, un marché. Lusarillustre, inquisiteur. Non, c'est pas ça. Je sais pas si je peux en acheter. Le mec qui fait des marchés illustres. mec qui il fait des marchés illustres. Acheter. Amiral illustre, ça en fait c'est juste pour nous protéger du monde Savant illustre, missionnaire illustre, peut-être un, un savant illustre, ça un fort. Mosquée écrivain, musicien illustre, un écrivain illustre. Musicien, j'ai plein de trucs. Hussa illustre, un illustre. Anniral Inquisiteur, Missionnaire, Prophétilus, Général Illustre, ingénieur illustre, marchand. C'est ce que je veux. Tout le monde veut Jean-Paul produise un. Oh. J'ai tenté, ça n'a pas. J'ai tenté et puis ça a été contre moi. Ça a été contre moi, ici, euh, j'ai peut-être refaire la série. Ici, je vais. faire C'est bien. On ne dit rien <rire> Napolitics! Puis après, je vais vouloir remonter toutes mes unités, ça va être très long. Je vais pas vous le montrer, hein, ça a rien, on s'en fout de ça. cuirasse à, à vapeur, ouais. Il faut peut-être que je les laisse dans le unités. Parce que je vais peut-être avoir de meilleurs trucs. Propa! Ici, il y d'autocratie, en plus de procurer deux unités de bonheur supplémentaires. Deux unités. Ah ben, deux deux de bonheur supplémentaires à la station balnéaire. Propa au 3 plus un unité de bonheur supplémentaire dans toutes les doctrines. Toutes les doctrines adoptées. Deux de bonheur. Toutes les doctrines adoptées. Ainsi une célébration. Ça va. La Suède a publiquement dénoncé l'Egypte. L'Egypte, qu'elle a réclamé euh, en allié, mais l'Egypte n'y a rien dit. Ça doit être ça. Simplement. Encore quelques tours. 5, ça va. Mais non, je suis con. Je n'ai plus besoin de ça. Euh, ici, voilà. Ici, il faut attaquer le On va toujours le mettre par sécurité. Comme quand tu mets ta... Bah non, sinon, sinon, sinon il m'aurait attaqué, mais bon bref. On fait quand même par sécurité. Tac, tac, tac. Ici je ne peux rien faire. Ici je ne peux rien faire. On tente. Hein. Ici je pense qu'il va m'attaquer, mais un truc comme ça. Mais je vais rester là. Parce que je sais que... Il peut pas mort. Je pense qu'il va du coup attaquer un truc comme ça. Non, on y est con. Il mal joué Parce que ici je reste ici, il l'a vu. C'est pas grave. c'est un peu comme dans comment c'est bien dans le c'est une euh, qui réclame de la doselle et puis les elfes. Deux... voilà c'est le chien vous êtes moche oui vous êtes moche vous êtes moche. et voilà il n'y a aucune c'est bon siège terminé je suis le descendant de Devasa, vous ne pouvez pas m'entir. Même si j'échoue, l'esprit de ma déce continuera de vous en C'est vrai que ça peut arriver, ça la résistance. Je vais. Ah J'ai 54 ans. Bonheur. Parce qu'il a fait je sais pas combien de merveilles. Regardez-moi ça. Premier, voilà, tout ce que je n'ai pas fait, je l'aurais pu Bref, euh, J'espère que ça vous aura plu. Maintenant je vais. tout. C'est vraiment chiant ce qui se passe après. La guerre c'est cool Ouais je vais continuer un peu. Juste 2 part de sa capitale originale, toujours 3, contrôlant le plus de capital. Effectivement, je contrôle 3. Et ici, je n'écris. J'ai quand même ici 10 impressions. Un impression. Oui donc C'est juste sa religion en fait qui va me faire chier. Puis après, peut-être lui je va me faire un peu chier. Il est plus fort que que même. Ça ça à mon avis ça, ça mon coco à mon avis ça c'est l'Égypte. est passée par là. Bref euh et tous tout et... Putain. Et ben je sais pas ce qu'il fait, mais enchant. <rire> Bref, Alfano de la canne à Bref, euh, je vous laisse. Moi, je vais tenter euh, le prochain. Il y a des spades en hein, ça. Il est ridicule, lui, ridicule. Et ridicule. Depuis tout à l'heure, je passe chez lui. Je suis le taverneuse. Oui, parce que je ne me pas mes religions. Bref, salut